Les Seigneurs Béni sort le Seigneur des Seigneurs Bénions, nous en sang, éternels amis, bénissons le roi des rois, bénissons le Seigneur des Seigneurs, bénissons le sang, éternel des amis. The Son of God, the Son of God, Nous te disons merci. Nous te bénissons, te glorifions, nous te rendons grâce. Nous te disons merci au oh Seigneur. Sois le grand roi du Seigneur des Seigneurs. Nous te bénissons cette soirée. nous oh, te bénissons, nous te remercions Seigneur. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié. Merci Seigneur ce jour, ce samedi. Nous te bénissons, Seigneur. Oh, sois élevé. Sois adoré. Sois glorifié, sois magnifié, Seigneur. Nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Shalom, shalom, adoratrice, shalom, shalom, adorateur. Nous bénissons le nom de notre Seigneur pour cette soirée encore. Oui, bénissons le roi des rois. Bénissons le Seigneur des seigneurs. Bénissons tous ensemble. Éternel des âmes. Et oui, nous venons pour bénir notre Seigneur encore ce soir. Oui, bénissons le roi des rois. Bénissons le Seigneur des seigneurs. Bénissons tous ensemble, les des amis. Bénissons Dieu. Amen. Bénissons Dieu. Merci. Bénissons Dieu. Merci. Bénissons Dieu. Le roi des Seigneurs des Seigneurs. Nous bénissons notre Seigneur encore ce soir. Nous venons pour le bénir. Nous venons pour le lever. Nous venons pour lui rendre gloire. Nous venons pour lui dire merci encore. Oh papa, merci. Merci pour ce, pour ce samedi. Merci Seigneur pour ce week-end, ce samedi que nous avons vécu, un, un samedi merveilleux, un samedi de gloire et je te suis totalement reconnaissante. Je veux bénir ton nom, ô oh, adorateur, adoratrice, et la voix pour dire merci à notre Seigneur. Car c'est lui qui nous a permis de, de passer ce samedi en sa présence. C'est lui, quel que soit ce que nous avons fait. Même si nous avons travaillé, il a été avec nous et nous nous disons merci. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous nous voulons te glorifier, nous voulons te lever, nous voulons te dire merci pour tes bienfaits, nous voulons élever ton nom ce soir, béni sois-tu éternel, béni sois-tu mon Dieu, béni sois-tu mon roi, béni sois-tu Seigneur, oh sois élevé, sois glorifié, sois magnifié, oh Rakambachiri, merci Seigneur, oh béni sois-tu Seigneur, oh élévation à toi, élévation à toi, merci Seigneur, oh sois élevé, nous, vous, nous allons commencer ton œuvre. Nous allons glorifier ton nom et proclamer ta parole au Seigneur. Envoie ton Esprit sur nous et proclame, et proclame ta parole au oh Seigneur. Envoie ton Esprit sur nous, nous allons, ô oh, nous allons commencer. Ton oui, papa, nous sommes rassemblés ce soir en ton nom. Nous sommes rassemblés, Père, en ton nom. Nous sommes rassemblés au nom de ton Fils Jésus-Christ. Celui qui nous a dit de nous approcher avec confiance au trône de la gloire, de la grâce. Nous venons, Seigneur, au pied de ta à, de, à tes pieds. Nous venons avec confiance parce que nous sommes enfants. Nous sommes tes enfants. Un enfant, quand un enfant vient vers son Père, il n'hésite pas. L'enfant vient avec confiance et c'est avec cette confiance, avec cette foi que ce soir, nous venons, Seigneur. C'est avec confiance et avec foi ce soir, nous venons nous positionner devant toi, nous tes enfants, nous tes enfants que tu aimes, d'un amour incommensurable, un amour que nous -mêmes, nous savons que nous ne méritons pas, mais nous savons que tu nous aimes et c'est avec confiance que nous approchons de ton, de ton trône, le trône de grâce. Oh Seigneur, et nous venons te dire merci. Nous allons commencer ton œuvre. Nous allons glorifier ton nom. Oui, et proclamer ta parole, ô oh, Seigneur. Envoie ton esprit sur nous et proclamer et proclamer. Sa parole, oh Jésus, envoie ton esprit sur nous, oui Seigneur. Jésus nous voici ce soir pour te bénir, oh pour t'élever. Toi notre Dieu, toi notre rédempteur, toi notre, notre, notre salut, toi notre tout. Seigneur nous regardons autour de nous, nous cherchons souvent des boucliers, nous cherchons souvent un appui, mais il n'y a pas d'appui en dehors de toi, et ce soir nous le savons et nous le confessons et nous venons ce soir encore pour te bénir nous voulons t'élever nous voulons t'adorer, nous voulons te rendre l'honneur qui te revient nous allons Seigneur encore te glorifier nous allons encore te magnifier nous allons encore élever ton nom nous allons encore te dire, rendre la gloire qui te revient ah oh oui Seigneur, tu dis qu'il n'y a pas un autre Dieu à part toi tu mérites la gloire mais dit oh Seigneur, quelle que soit la langue, oh, l'adoration est la même. Toi seul es Seigneur, Toi seul est Dieu. Quelle que soit la langue, Seigneur, tu es Dieu. oh Seigneur, Mais Oh Jésus, tu es le seul Dieu. C'est pour ça que nous nous prosternons ce soir encore pour t'adorer. Oh Seigneur. Oh Seigneur. devant toi seigneur nous voulons te célébrer nous voulons te rendre l'adoration qui te revient papa nous voici prosternés devant ton trône saint oh seigneur toi seul est dieu oh qui dieu, dieu. Je suis... <laughs> C'est soi. Que ce soit un dialecte, que ce soit une langue modèle, la louange reste la même. L'adoration reste la même parce que tu es le seul Dieu. Oh Seigneur, ce sont les hommes qui changent, mais toi tu ne changes pas. Ce sont les mots qui changent, mais toi tu ne changes pas. C'est pour ça que ce soir nous sommes tenés devant toi. Oh Seigneur. Oh, oh. toi seul est Dieu et tu mérites d'être honoré et tu mérites d'être adoré et tu mérites d'être célébré puissant Dieu Seigneur l'adoration ne doit pas quitter nos lèvres et nous voulons Seigneur faire notre profit pour t'adorer en tout temps et en tout lieu Seigneur toi seul est Dieu Papa tu mérites notre adoration tu mérites notre louange tu mérites que nous soyons totalement procédés devant toi Oh Seigneur, que nos genoux soient pliés devant toi. Que nos hanches que nos, que nos soient cassés devant toi. Pour nous abaisser devant toi. Parce que tu veux que nous nous abaissions devant toi. Oh Seigneur, ce soir, nous voici encore à cette heure. L'heure que toi-même, tu as choisi 21h GMT. Pour t'adorer. Pour te célébrer. Pour te rendre la gloire qui te revient. Oh Papa Yahweh. Oh Seigneur. Oui, tu es Dieu. Toi seul est Dieu. Oui, toi seul est roi, Seigneur. C'est toi ce que nous devons adorer. Toi seul que nous devons bénir, que nous devons célébrer chaque jour. Il n'y a pas un autre Dieu si ce n'est que toi. Il n'y a pas un autre Seigneur si ce n'est que toi. Personne d'autre n'est assis sur si ce trône que tu es, que tu es assis. Père, toi seul a crier le ciel et la terre. Le Big Bang dont les scientifiques parlent, le Big Bang n'est venu que de toi. Oh Seigneur, toi seul est Dieu. Toi seul est roi. Oui yes, Seigneur C'est toi seul que Dieu Oh oui Seigneur c'est toi L'adoration est seulement pour toi L'honneur est pour toi La gloire est pour toi Oh la puissance est pour toi Toi seul mérite l'adoration Oh Seigneur ce soir Il n'y a pas un autre Dieu si ce n'est que toi il n'y a pas un roi, ce que toi seul. Reçois notre adoration. Reçois notre louange. Reçois notre nom. Reçois, le, le, Seigneur, le, le sentiment qui sort de notre cœur. Le sentiment de reconnaissance. parce que Tu es notre Dieu. Oui, Seigneur, le sentiment de reconnaissance. Parce que c'est toi ce qui est notre Dieu. Sois béni, Seigneur. Sois élevé, Papa Yahweh. Je veux bénir ton nom, Père. Je veux célébrer ton nom. Oh, tu es Dieu. Je n'ai pas un autre père, ce n'est que toi. « Je n'ai pas un autre Seigneur, ce n'est que toi. L'adoration seulement est pour toi seul. Père, c'est l'adoration qui te revient. Il n'y a pas de Big Bang. La, le Big Bang dont les scientifiques parlent, Seigneur. Oh Seigneur, c'est parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans la vérité. Ce Big Bang est venu que de toi. Lorsque tu as dit que la lumière soit, c'est en ce moment que le Big Bang a eu lieu, Père. Et nous voulons ce soir reconnaître que toi seul es Dieu. » Seigneur, ce grand univers dont les humanistes ou les gens de la pensée positive parlent, cet univers, c'est toi qui contrôles cet univers et nous savons que c'est toi celui qui est notre père et nous te rendons la gloire qui te revient. Nous te rendons l'adoration qui te revient. Nous te rendons l'honneur qui te revient. Toi seul, papa, mérite notre adoration. Oh Seigneur, sois élevé que les trompettes, Seigneur, chantent à cette heure. Père, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de, de soir pour toi. Il n'y a pas de matin, il n'y a pas de soir pour toi. Père, tout le temps, 24 sur 24, les 24, 24 vers sont devant toi. Il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de jour. La trompette sonne constamment devant dans, dans ton palais. Et tout s'écrit gloire comme la Bible le dit. Père, les trompettes chantent tous les jours. Les trompettes sonnent pour annoncer ta gloire. Les trompettes sonnent pour annoncer ta magnificence parce que tu es notre Dieu. Oh, au plus haut des cieux. Seul Dieu, toi seul suffit, et nous te bénissons ce soir. Oh Seigneur, adoration à Jésus Christ. A fait pour toi et pour moi. Ce qu'il a fait est trop grand. Ce que Christ a fait pour nous est trop grand. Ce que, il a, ce que le Père a fait pour nous, donner son Fils unique, son Fils bien-aimé, un sacrifice, c'est trop grand. Ce que le Père a accepté de voir, oh, son Fils couvert de nos péchés est trop grand. Comment nous sommes, je ne sais pas, pour toi et moi, mais nous savons comment c'est difficile quand nous voyons notre enfant souffrir. A plus faute raison, le voir mourir. Mais c'est ce que Dieu a fait. Il a laissé son fils bien-aimé être sacrifié, porter nos péchés, sacrifié à la croix. Mourir de cette manière atroce et insoutenable pour un père. Mais il a fait cela pour toi et moi. Et pour cela, notre adoration ne doit jamais quitter notre cœur. Nous devons toujours l'adorer. Je me souviens, il y a eu un jour, à cette plateforme, je crois que c'était le frère Franklin qui, qui dirigeait, il parlait de la louange. Que nous devons louer notre Seigneur, nous devons le bénir, nous devons... Souvent oublier même, oubliez nos douleurs, oublier nos souffrances, oublier les difficultés par lesquelles nous passons, oublier même les tribulations, mais l'adorer. L'adorer, adorer notre Seigneur, parce qu'il mérite l'adoration. Il mérite que nous puissions nous lever quelquefois 800 programmations à 2h, 3h du matin, nous tenir devant lui pour l'adorer, pour lui dire, Seigneur, c'est toi que nous voulons. C'est toi que nous voulons, c'est toi que nous cherchons, quel que soit ce que nous te demandons. Mais la, la première des demandes, c'est toi que nous voulons. Oh Seigneur, toi seul est Dieu. Toi seul les roi, toi seul les seigneurs, je bénis ton nom, Père, je t'élève, je te loue, je glorifie ton nom, Seigneur, je glorifie ton Seigneur, je glorifie ton merveilleux you nom. Know. Oh Rakambachiri de Kindakura. Rindekiri de Kindakura Kambachere Kindekora. Rindakiri de Kindakura Kambachere Kindekora. Oh Rakambachiri de Kindakura Kambache. Oh Seigneur, béni sois-tu. Béni sois-tu Seigneur, élevation à toi, magnificence à toi, oh gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi Seigneur, oh sois béni, oh sois élevé, je te dis merci ce soir, je te dis merci ce soir, je te dis merci Jésus, je te dis merci Jésus, oh rakamba de Kendekora. Kouri de Kinda Kura Kambachere de Kinda Kura Kamba de kinda kura. Koura kambachere, Seigneur béni sois-tu. Oh adoration à toi. Je veux bénir ton nom. Je veux bénir ton nom, Seigneur. Je veux élever ton nom, Seigneur. Je veux adorer ton sein, en courant, de qui nous courons à de qui nous Oh, à Kambari, de qui nous courons à de qui nous courons à Oh, à Kanda, de qui nous Merci, Seigneur. Adoration à toi. Adoration à toi. Adoration à toi louange louange louange louange louange louange louange Oh Rakambashi le Oh Rakambashi le déclin d'accours Oh Rakambashi le déclin d'accours Rakambashi Oh Rakambashi le Merci Seigneur Oh je veux te bénir je veux te célébrer Oh tonneret Seigneur t'adorer Oh Rakambashi Oh Rakambashi Oh Seigneur, je vais te rendre gloire. Merci pour la trompette qui sonne. Merci pour la trompette qui sonne pour ta gloire, pour annoncer ta gloire. La trompette qui sonne pour annoncer ta gloire. Oh, Rikambashi, oh, Rikindakura. Oh, Rikindakura, Rikambashi, Rikindakura. Et on est Oh Seigneur, nous sommes prosternés, nous sommes prosternés devant toi, prosternés devant toi. Oh oui Seigneur, prosternés devant, oh, oui, devant toi oh oui tu mérites qu'on t'adore, tu mérites qu'on se prosterne, tu mérites qu'on se prosterne devant toi ce soir. Tu mérites qu'on se prosterne devant toi Seigneur. Oh c'est toi seul. Oh, Seigneur. Nos bras sont levés devant toi. Oui, nous sommes prêts, oui, nous sommes prêts, oui. pour toi, pour toi, oh, Seigneur. nous toi, pour ce soir. soir. pour ce soir nous comptons, comptons, Baba. Oh Seigneur, c'est toi, c'est toi que je vais adorer. C'est toi que je vais appeler. Je veux appeler, je veux t'appeler, Seigneur. Oh Seigneur, c'est toi, c'est toi, Seigneur. Oh Oh Rakanda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 je ne vais pas aller quelque part d'autre. Je vais rester devant ta face. Oh Seigneur, pour t'adorer. Oh, oh Seigneur. C'est toi que je veux adorer. Oh Rakamba, Chiri Oh, Rakinda Chiri Oh maman, je suis à tes pieds, Namié. Je suis à tes pieds, Seigneur. C'est toi, je viens me déposer devant toi. Oh Seigneur, comme une offrande, Seigneur, prends-moi tel que je suis, Seigneur, et fais de moi ce que tu veux, Père. Ben. Je me consacre à toi ce soir pour t'adorer. Oh Seigneur, oh, oh, oh, oh. oh Seigneur, je viens pour te célébrer. Je viens pour t'adorer. Je viens pour élever ton nom, Père, car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, Seigneur. Tu es mon roi. Tu es mon Seigneur. Je n'ai pas un autre Dieu qui ce n'est que toi. Je n'ai pas un autre papa si ce n'est que toi. Adoration à toi. Puis ton Dieu. Merveilleux Dieu. Oh Rakamba Oui Seigneur. Oui Seigneur. Oui Seigneur parle. Oui Seigneur parle. Oui, Seigneur, parle. Oui, Seigneur, parle. Oh, Seigneur, tu parles toujours. Tu parles toujours. Tu parles toujours. Seigneur, tu parles toujours. Tu parles toujours. Seigneur, tu parles toujours. Tu n'es pas un Dieu qui est muet. Tu n'es pas un Dieu qui est muet. Tu parles toujours. Oh, Seigneur, tu parles toujours. Le Dieu qui a créé la bouche parle toujours. Tu parles toujours. Oh, ce soir, c'est toi que nous voulons adorer. Oh, pour t'entendre. Pour t'entendre, tu es notre papa, tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, tu es notre roi. Il n'y a que toi seul qui es Dieu. Sois béni, Seigneur, sois élevé, sois adoré, sois magnifié. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es Dieu. C'est toi le Seigneur et Seigneur. Oh, nous te célébrons, nous t'honorons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu, Seigneur. Oh Seigneur, nous sommes prosternés dans ta douce présence. Tu es le Dieu puissant, le Dieu de tendresse. Tu nous manifestes tellement d'amour. Oh, cet amour que nous ne méritons pas. Mais tu es amour. Tu ne donnes que ce que tu es, l'amour. Et tu nous manifestes cet amour encore ce soir. Je veux te dire merci de ce que tu t'es penché vers nous. Oh, tu nous, tu, nous, tu nous retrouves, tu nous rencontres de là où nous sommes, de nos maisons, de là où nous nous connectons. Tu fais un cœur à cœur avec nous, Seigneur, parce que nous, tu nous aimes. Et nous te bénissons, et nous t'élevons, et nous t'adorons, et nous te rendons la gloire qui te revient, Papa Yahweh. Oh Seigneur, sois béni. Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois magnifié. Sois adoré, Seigneur. Élevation à toi. « Oh, merci, Seigneur. Merci de ce que tu es venu te déposer encore. Oh, Seigneur, en nous, tu es venu nous communiquer quelque chose encore ce soir. Parce que nul ne vient dans ta présence pour repartir, repartir tel qu'il est venu. Seigneur, tu te donnes, tu te donnes quand tu apparais Et ce soir, nous savons que tu es présent. » et je veux te bénir, et je veux te rendre la gloire qui te revient. Merci Seigneur, merci mon Jésus, merci mon Créateur, merci mon Rédempteur, merci, oh adorateur, adoratrice, qu'il est bon d'être dans la présence de notre Seigneur. Et nous voulons lui dire merci, et nous allons partager la parole. Nous allons prendre le livre de Luc, le livre de Luc, chapitre 4, que tout le monde connaît. Tout le monde connaît ce passage, même ceux qui viennent de donner leur vie, si tu viens de donner ta vie aujourd'hui, c'est que tu connais ce passage. Tout le monde connaît ce passage. C'est Luc 4, à partir du verset 17. Je ne vois pas bien, excusez-moi. Verset 17 au verset 22. Et je lis la parole, parce que je crois que j'avais mis ça au début. Euh, Luc 4, verset, à partir du 17 à 22, je lis la parole de Dieu. Pardon, pas du verset 16. Je lis la parole de Dieu. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il rentra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre de prophète, du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui, sont, qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans le, la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il annonça, il commença à leur dire. « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous avez entendre, que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph Alléluia !»« Bénissons notre Seigneur pour ce, pour ce passage !» Comme je l'ai dit, nous connaissons tous ce passage, nous connaissons tous ces versets, nous avons entendu plusieurs, plusieurs prédications. Je suis sûr que chacun de, de, de vous ici, adorateur, adorateur, vous avez eu à donner des, des enseignements ou des, des exhortations, des partages sur, ce, sur ce, ce, ce, ce, cette parole que nous venons d'entendre. Mais l'Esprit de Dieu, cet Esprit que le Seigneur nous donne, qui fait de nous enfants de Dieu, nous communique chaque fois que nous lisons sa parole, nous communique quelque chose de nouveau. Et je prie que le Saint-Esprit mette sur mes lèvres ce qu'il veut que je nous communique nous, nous ce soir, à, commençant par moi-même, et toute personne qui prendra uh, ce, ce, ce, ce, l'audio plus tard. Père, je veux te dire merci pour ton esprit. Lui, adorateur, adoratrice, le Seigneur, tout le, monde, comme je, tout le monde connaît ce passé, le Seigneur Jésus s'est levé, après son temps dans le désert, ses 40 jours, et il est revenu à Jérusalem totalement, à Nazareth, pardon. Il est rentré dans le temple comme le jour du sabbat, son habitude. Et mais ce jour où il y avait quelque chose de différent qui était là, ce n'était pas comme les autres jours où il partait à la synagogue, il était rempli du Saint-Esprit. Et il a, pris, euh, le, le, il a pris le livre, on lui a remis la parole, Il a pris le livre de, de, de, du prophète Isaïe, il a lu ces, ces, ces paroles-là. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que nous soyons à la place de Jésus, que nous puissions prendre la parole et nous puissions proclamer qu'aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi, adorateur. L'Esprit du Seigneur est sur moi, adoratrice. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur m'a pour m'envoyer porter une bonne nouvelle aux pauvres. Le Seigneur veut que ce soit nous qui partions maintenant dans le monde. Comme il a dit, l'Esprit les, le, de Dieu viendra sur vous. Il fera de vous des disciples comme le, dans le livre des actes des apôtres, juste avant qu'il ne soient élevé au ciel. Le Seigneur veut que ce soit nous qui partions maintenant pour prendre la parole, pour dire à une soeur, à un frère qui a besoin d'entendre la parole, que l'Esprit de Dieu est sur moi. Pour t'annoncer la bonne nouvelle. Parce que c'est ce qu'il faut. C'est ce ce, de ça maintenant le monde a besoin. Le monde a besoin de témoins du Christ. C'est vrai, nous avons nos propres besoins. Nous prions jour et nuit. Nous faisons tout ce que nous notre pouvons. Cap, notre, notre capacité pour, pour nous approcher de Dieu. Et de nous. Et Jésus nous dit de demander au Père. Et c'est ce que nous faisons. Nous demandons au Père. Nous demandons au Père ce dont nous avons besoin. Ce qui est normal. C'est normal, parce que nous avons des besoins. Et le Seigneur, il nous donne, il nous accorde, parce qu'il dit « si vous demandez que vous croyez, si vous demandez à mon nom et que vous croyez, vous le recevrez. » Donc nous demandons, et nous savons que nous avons reçu, même si nous n'avons pas encore reçu de manière physique ce que nous demandons. Mais le Seigneur nous a déjà accordé. C'est juste une question de temps. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que nous soyons les personnes qui vont aller dans la vie, dans le monde dans les nations, pour annoncer, pour dire à une personne qui a besoin d'entendre qu'aujourd'hui, je viens au la part du Seigneur. Je viens en tant que qu'homme de Dieu pour te dire, pour t'annoncer une bonne nouvelle, pour t'annoncer une très bonne nouvelle, pour te dire que si tu es si tu es captif, je viens pour t'annoncer la, la délivrance. Je viens pour t'annoncer le recouvrement de la vue. Je viens pour t'annoncer que tu es libre de, tout, de toute oppression. Je viens pour t'annoncer que la blessure, que le Seigneur vient pour te guérir. C'est à nous maintenant de partir parce que nous avons assez prié. Nous avons assez jeûné. Nous avons assez demandé au Père. Nous demandons, nous avons tous, je, je, je crois, chacun de nous, nous avons une vie de consécration. Euh, au Père, nous sommes dédiés au Père nous avons, au travers de ce que nous vivons sur cette plateforme, chacun de nous prend la parole, il y a des il y a des, il y a des adorateurs qui sont déjà établis dans un ministère, qui dans, dans, une, dans, une, dans une mission ou dans une église qui ont déjà leur église et tout le Seigneur veut que nous ayons plus encore, que ce ne soit plus seulement des Seigneur je veux Seigneur je veux, Seigneur ma femme veut, Seigneur mon mari veut, Seigneur mon enfant veut, non, il s'agit maintenant de présenter le monde d'aller pour dire au monde que voici ce que le Seigneur veut faire pour toi. Moi, je viens au nom du Seigneur. C'est clair que tu vas partir, on va te rejeter. C'est clair que tu peux partir, on peut te dire, mais tu sais, là, elle, vient, elle, elle raconte quoi Avant, si elle a été convertie, là, aujourd'hui, on l'a vu ici, en train de, de faire ceci, en train de faire cela, aujourd'hui, là, elle veut dire quoi Qu'elle est, elle est pasteur, qu'elle est on qu'elle est ceci. On va te, te, tasser, on va te ramener même ton passé. Tout ce qu'on fait de toi, que ce soit vrai, que ce soit faux, on va te dire mais reine même là, est-ce qu'on la connaît pas ici reine, on a vu reine ici, on sait même reine là, aujourd'hui avec nous dit quoi? non, le Seigneur veut que tu, parce que c'est ce qu'on a dit de Jésus hein? on a dit mais n'est-il pas le fils de Joseph n'est-il pas le fils du charpentier celui qu'on a vu ici là il est venu, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Que ce que le prophète Esaïe a prédit là, c'est lui qui va venir nous annoncer tout ça. Alors que nous, on attend quelqu'un qui vient avec une gloire, qui vient avec la trompette, qui vient avec une armée pour venir délivrer Israël. On n'attend pas quelqu'un qui vient, qui était un charpentier. On n'attend pas quelqu'un qu'on a vu grandir sous nos yeux ici, qui a pleuré ou bien qui a fait ses, primes, ses propres bobos ici. On attend quelqu'un qui vient avec une armée pour, pour délivrer Israël. De quoi est-ce qu'il nous parle? Adorateurs, adoratrices, l'heure est arrivée où nous devons maintenant aller dans nos familles. Parce que nos familles sont encore pétries, il y a beaucoup qui sont encore dans les histoires ce Moi, dans ma famille, encore, on me parle des gens qui vont encore dans adorer l'eau pour qu'ils aient enfant. La même eau ils ont adoré. Et d'après eux, c'est la même eau qu'il a donné l'enfant. Et puis aujourd'hui, ils sont tous liés. Cette même eau là. Ils continuent d'aller adorer cette. Mais c'est maintenant à nous d'aller maintenant dans nos familles pour dire stop. Moi et ma famille, ma maison et moi, comme Josué l'a dit dans le livre de Josué, nous adorons notre Seigneur. De sorte que le, le, notre nos familles ne soient plus les mêmes familles. De sorte que toi, on ne viendra plus te dire, oui, il y a le sacrifice, donc on doit faire envoyer ton argent. Non, non, non. Ou bien même si on se cachait avant pour prendre ton argent pour aller faire une adoration, on ne prendra plus ton argent pour aller faire quoi que ce soit. Donc, maintenant c'est à nous. Le Seigneur veut que nous partions maintenant parce que l'Esprit de Dieu est sur nous. L'onction de Dieu est sur nous. Nous devons maintenant prier le monde. Le monde est devenu un monde qui a besoin d'entendre la parole de Dieu. Le monde, nos familles ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Nos nations ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Nous devons maintenant partir comme des ministres de Jésus pour, dé, de, pour dérouler, dérouler le, le programme du gouvernement de Jésus. Nous devons maintenant partir pour annoncer Jésus-Christ de Nazareth. Nous commençons dans nos familles, nous commençons dans nos maisons, nous commençons avec nos, nos frères et nos sœurs. Nous apportons Jésus. Nous leur disons voici, ce n'est plus les choses. On ne fait plus les choses comme ça. Arrivez un moment, on doit changer. On commence petit, on, quand on devient chrétien, on a des des prières de, de, de, de, de bébés chrétiens, on a des prières d'adolescents de, de, de chrétiens et on a des besoins de d'adultes de, chrétiens. On ne doit plus rester au stade de « Seigneur, je veux ».« Seigneur, je veux, je suis opprimé ». Nous-mêmes, on doit maintenant délier nos, nos, nos familles. Nous devons délier nos maisons. Nous devons délier, nous devons avoir une connexion de sorte que le Seigneur, maintenant, nous allons quelque part, on sait que la bien-aimée de Dieu est arrivée. On sait que qui est arrivée, c'est la bien-aimée. Avec elle, là, il n'en va plus parler. Quand elle arrive, on ne parle plus de critiques. Il n'y a plus de critique, il n'y a plus de, de, de, de faux coups. Si tu es dans un bureau où les gens font les dessous de ta peau, toi tu es là, on sait qu'on ne doit plus parler de, de faux coups devant toi. Parce qu'on sait que tu vas gâter leur affaire. On sait que si toi on te parle de quelque chose, si on te met dans le micmac, le micmac n'y pas quelque part. C'est maintenant ce que nous devons. C'est à ça le Seigneur nous appelle. Nous devons aller de l'autre côté. Nous devons passer de l'autre côté. Que tu sois porté d'une mission évangélique, que tu ne sois pas à ton niveau, le Seigneur t'appelle à quelque chose. Le Seigneur t'appelle à aller proclamer la bonne nouvelle. Le Seigneur t'appelle à donner, à donner. Eh, comment est-ce qu'on appelle à Annoncer une année de grâce à quelqu'un. Et tu ne t'appelles à ce que qu quelqu'un puisse compter sur toi. Et que ce soit un enfant, qui, un orphelin, que ce soit toi que le Seigneur envoie pour aller sauver, pour aller pour aller pour pour payer les coûts de quelqu'un. C'est vrai que tu vas dire, oh, moi-même, peut que je n'ai pas encore d'argent même pour payer les études de mes enfants. Mais le Seigneur te dit, c'est les autres, et l'orphelin. Ton enfant a ta, ta, ta, ton enfant ta, mais l'orphelin qui est de l'autre côté, il a qui le Seigneur dit, vlève-toi et va donner une, une va annoncer un chemin sur cette personne-là, une année de grâce pour cette personne. Va payer les études de telle personne, donne-lui une année de grâce. Va donner à boire à la veuve, donne-lui une année de grâce. Le cœur brisé, donne, une, donne, à, donne à, à cette personne, le sourire sur ses lèvres, mets le sourire sur ses lèvres. En lui donnant quelque chose. En annonçant pas seulement Jésus t'aime, en ne disant pas seulement Jésus t'aime, en ne disant pas seulement je vais prier pour toi, ou bien lui donnant des versets. c'est bien, donner la parole de Dieu, mais il faut donner quelque chose de physique. Et c'est à ça, c'est à cela que le Seigneur nous envoie. C'est à cela que le Seigneur nous appelle maintenant. Des nouveaux évangélisateurs. des nouveaux évangélisateurs, yes. Des, des nouveaux, des nouveaux prédicateurs, Pré prêcher pas seulement hein, dans la annoncer, mais prêcher par les gestes prêcher par les gestes prêcher par les, par, par les gestes prêcher par des actes qu'on pose prêcher par des actes qu'on pose j'ai une, une grande soeur qui, qui a donné un témoignage euh, euh, on était à un séminaire et elle disait qu'il un séminaire il y a un grand homme de, un, grand, un, un grand businessman euh, indien ils étaient à une conférence et elle ne savait pas que ce monsieur était un chrétien il ne serait pas que ce grand industriel indien était un chrétien. Et c'est dans les discussions, dans les causeries, qu'il s'est rendu compte qu'il était chrétien. Il a demandé, Mais ça fait plusieurs fois, deux fois, je crois, qu'on se rend compte à des différents séminaires, mais je n'ai jamais su que vous étiez chrétien. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas dit que vous étiez Il a simplement répondu que lui, il, a, il, il, il, il montre sa chrétiennité en donnant du travail, en scolarisant les, les, les, les, les démunis, en, en ouvrant, en, en créant des écoles en impactant de manière physique, avec son argent, les vies. Et c'est comme ça lui annonce qu'il est chrétien. Il ne dit pas dans sa bouche, je suis chrétien. Mais c'est par ses actes qu'il montre qu'il est chrétien. C'est par ses actes qu'il montre, surtout dans un pays, en Inde, où il y a tellement de dieux, même la vache, on ne tue pas. Les chiens traînent en Inde parce que les chiens sont, sont considérés comme, comme des dieux. Oui, mais la, la, la, la vache, la vache aussi, on, est, on ne mange pas. C'est pour ça que les, les indiens sont beaucoup végétariens, parce qu'ils ont tellement de dieux Donc, un pays aussi vaste que l'Inde et aussi avec tous ces moins, ils ont au moins sans Dieu, lui il montre qu'il est chrétien par les par les actes qu'il pose. Et c'est comme ça, lui, il évangélise. Adorateur, adoratrice, le moment est arrivé maintenant que nous aussi nous passions à cette dimension-là. Que nous entrons dans cette dimension de ce nouveau genre de chrétien. Amener Christ, mais par des faits concrets. Par des faits qu'on des actes qu qui peuvent changer la vie. Et on se demande, mais cette personne qui vient de poser cette acte, qui est cette personne? Ah, lui, c'est un, il est chrétien, il a Jésus Christ. Et c'est comme ça que nous devons maintenant mener l'évangélisation. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit que l'onction est sur nous. L'onction qui est sur lui, il a transféré cette onction sur nous. Parce qu'il nous a appelés à son service. nous a appelés à le suivre. Nous a appelés à marcher dans ses pas. À faire comme lui. À faire comme lui. À, à, à impacter les vies comme lui. Il a impacté partout où Jésus passait. On dit, il faisait du bien, il guérissait les malades. Et c'est ce que nous devons faire, nous aussi, dans cette nouvelle, dans ce, dans ce nouveau monde, ce monde dans lequel nous vivons. Et Seigneur, et pour cela, nous allons continuer d'adorer notre Seigneur. Nous allons continuer de nous de nous consacrer à lui. Pour que si nous hésitions avant, si on avait la peur de parler de Jésus, si on avait la peur de nous laisser entendre sa voix, parce que quelquefois, il nous dit de poser certains actes. On a mal, on a peur de poser ces actes-là. On se dit, mais on calcule. On se dit, mais voici, voici, voici. Mais que maintenant, l'onction de Dieu nous mène à aller de l'autre côté. À aller à marcher. Comme Jésus a marché. Seigneur, nous voulons te dire merci. Jésus, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur. Oh, sois béni. Sois béni, Seigneur. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut avec toi. On va dire à Jésus que nous voulons aller avec lui. Nous voulons marcher avec lui. Dans les, dans, dans les pas, dans ses pas. Nous voulons marcher comme lui. Oui, je veux aller plus haut. Oh, je veux aller plus haut. Avec toi, Jésus. Avec toi. Je veux aller plus haut, Jésus. Oui, je veux aller plus haut. Avec toi. Oh, avec toi, oh, dans les profondes, oui, de la sainteté, avec toi, oui, j'ai avec toi, oh, dans les profondes, oh, de ta sainteté, avec toi, Oh, oui, avec toi. Oh, je veux aller plus haut. Oui, je veux aller plus haut. Avec toi. Oh, avec toi, Jésus. Je veux aller plus haut, plus haut, plus haut. Je veux aller plus haut. Oh, avec toi. Oh, Jésus. Avec toi, oh dans les profondeurs, oh de ta sainteté, avec toi. Jésus, avec toi, oh dans les profondeurs, oui de ta sainteté, avec toi, oui Saint-Esprit de Dieu. C'est avec toi que nous voulons les plus hauts, oh, c'est avec toi, Esprit de Dieu vivant. Oh Seigneur, c'est avec toi. Viens nous visiter, Seigneur. Viens nous visiter, Seigneur. Nous voulons aller plus haut. Nous voulons aller plus haut. Nous voulons te suivre. Nous voulons aller là où tu veux que nous partions. Nous allions là où tu nous appelles. Nous voulons aller là où tu veux que nous partions. Là où tu nous appelles, Seigneur. Nous voulons te suivre. Nous voulons te suivre. Nous voulons te suivre, Seigneur. Nous voulons te suivre, Jésus. Nous voulons te suivre. Nous voulons te dire oui. Nous voulons te dire oui Seigneur. Oh Seigneur, nous allons dire oui encore. Oh my soul says yes. Oui Seigneur, nous voulons te dire oui, nous voulons te dire oui, nous voulons te dire oui, là où tu veux nous emmener. Oh Seigneur, nous voulons les oui là où tu veux. oui, yes. Oh oui, mon âme dit oui Seigneur. Mon âme dit oui. Oui oui Seigneur, là où tu veux que nous, là où tu veux nous emmener. Oh mon âme dit oui Seigneur. Says yes to your... Oh oui, Seigneur, mon âme dit oui, je dis oui, Seigneur, je dis oui. Oui, une adoratrice dit oui. Un adorateur dit oui. Ah me... oh, oui, then, oui, Seigneur. Oh, oui, là tu m'appelles, je dis oui. Oh Seigneur, dis-moi seulement. Oh, apprends-moi, Seigneur, à connaître tes voix, Seigneur. Wherever you, oh, I will follow. When you call me, I will answer. Oh, my, oh, we teach me to know your way. Apprends-moi à connaître tes voix. Apprends-moi à connaître tes voix. Apprends-moi à connaître tes voix, Seigneur. Entends ta voix et à obéir. À obéir, Seigneur. Oh, Seigneur. Nous voulons te suivre. Nous voulons dire oui. Oh, Oh Seigneur. Oh Seigneur, tout ce que Tu dis. Oh, nous voulons dire oui. Nous voulons dire oui. Oui. Bien. Oh Seigneur. Que ta, que ta volonté se fasse, comme Jésus. Que, comme Jésus, nous voulons dire oui. Comme Jésus, nous voulons dire oui, Seigneur. Comme Jésus, nous voulons dire que Ta volonté se fasse. Oh, be my way. Be my guide. Oh Seigneur, sois mon... Oui Seigneur, je veux dire oui, je dis oui. Oui, Seigneur, oui, Jésus, dis seulement, dis seulement, et je veux dire oui. Envoie-moi là où tu veux, envoie-moi là où tu veux. Oh, Seigneur, be my light. Oh, Seigneur, oui be my guide. Oui, Seigneur, oh, Seigneur, oh, Seigneur, je veux marcher où tu veux, Seigneur. Aide-moi, dis oui, aide-moi, dis oui seulement. Aide-moi, dis oui, papa, aide-moi, dis oui, Seigneur. Seulement oui, apprends-moi, dis oui. Oh Seigneur, je veux dire, oh c'est yes, oh c'est yes, c'est yes, my soul, says yes. Oui Seigneur, mon âme dit oui, je dis oui Seigneur, oui à ta volonté, comme Jésus a dit oui. Oh Esprit de Dieu, aide-moi, oh Saint Esprit de Dieu, oh Consolateur, oh Paraclet, viens, nous avons besoin de dire oui. Nous voulons dire oui. Nous voulons dire oui. Oui à ta volonté. Oui à la volonté du Père. Oui à la volonté du Père. Nous voulons dire oui. Nous voulons dire oui. Là où tu nous réouvres, le Père nous envoie, nous voulons partir avec toi. Nous voulons partir avec toi, Esprit de Dieu. Nous voulons partir avec toi, Seigneur. Nous voulons partir avec toi, Esprit de Dieu. Nous voulons nous laisser conduire par toi, comme Jésus s'est laissé conduire, comme Jésus s'est laissé rempli par toi. Oh Esprit de Dieu, viens ce soir. Oh, oh oui, assé, je dis oui, je dis oui, je dis oui. Oh Seigneur, je dis oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur, je dis oui. Je veux dire oui, Papa. Je veux te célébrer ce soir. Je veux t'élever, Père. Je veux te rendre grâce. Je veux te louer. Je veux bénir ton nom. Je veux bénir ton nom, Seigneur. Je veux bénir ton nom. Je veux te célébrer. Je veux t'élever. Oh rakambashiri, di rakamba, shirir, kindaku, rakamba Oh Seigneur, je te dis merci. Oh, je veux te dire merci ce soir. Père, je veux bénir ton nom. Je veux célébrer ton nom. Oh Seigneur, sois béni. Sois élevé. Oh Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Nous allons prier. Nous allons prier pour toute personne qui est un ministère, une église. Nous allons ensemble la prier d'unité, la prier d'ensemble. Nous allons porter tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu de cette plateforme. Nous allons demander au Seigneur de les assister encore plus. Nous allons leur demander au Seigneur de les fortifier. Je les fortifie parce que ce n'est pas évident d'être serviteur, d'être Pasteur, d'être prêt d'être serviteur ou servant de Dieu. Je ne le suis pas, mais j'imagine. J'imagine combien ça doit être difficile de porter un ministère. Et nous allons prier le Dieu qui les a appelés à son service. Nous allons demander au Seigneur de les, de les remplir encore. Nous allons demander au Seigneur de les remplir encore de ce feu pour qu'ils soient fortifiés dans, dans leur ministère, qu'ils soient fortifiés, pour que le Seigneur vienne au secours de leurs propres besoins. Parce qu'ils ont des propres besoins, ils ont leurs propres besoins, mais ils doivent souvent oublier leurs besoins pour s'occuper des brebis, pour s'occuper du peuple, pour s'occuper de ce que le Seigneur les envoie dans leur, dans leur vie. Ils doivent s'oublier pour prier pour ces personnes-là. Souvent même, ils vivent la même chose. Ils vivent, la même, ils vivent le même manque, mais ils doivent s'oublier là-même qu'ils sont malades. Mais on les appelle pour prier pour les malades. Nous allons demander au Seigneur de leur donner un souffle nouveau. Nous allons demander au Seigneur d'envoyer sa pluie de bénédiction sur ses, sur ses serviteurs pour les ouindre pour les oindre, pour leur donner un feu nouveau encore. Un feu nouveau pour repartir avec, avec, avec une fraîcheur, avec une nouveauté, un nouveau zèle pour la mission. Pour la mission qui ne soit plus les Père, nous t'appelons au secours de, de ceux que tu as appelés, ceux que tu as consacrés pour ton œuvre. Ce que tu as appelé pour te servir Oh Seigneur, envoie une pluie encore Une pluie encore de bénédictions sur tes serviteurs Envoie encore une pluie de bénédictions Je crois qu'il y a papa Degbo Il y a maman Angelina. Je crois que Je ne les connais pas mais je crois dans les, ce que je lis Qui sont serviteurs, qui sont pasteurs La maman qui a perdu son père, sa soeur Aussi qui sont pasteurs Tous ceux qui sont appelés à une mission Sur cette plateforme, je prie pour vous au nom de Jésus, avec mes frères, avec tous les adorateurs adoratrices connectés ici. Père, nous prions, voie une nouvelle onction. Oh, let it get a new rain, a new rain sur leur vie. Nous appelons une pluie, papa, une pluie de bénédiction, une pluie d'onction, une pluie de force pour les soutenir, pour les embraser, pour les fortifier. Oh Seigneur, oh Seigneur, visite tes serviteurs, visite-les, ne, les, ne, ne te détourne pas d'eux. ils ont besoin, plus besoin de toi que de qui que ce soit. Ils ont plus besoin de toi que même les brebis parce qu'ils ont besoin de se tenir devant toi pour intercéder pour ton peuple pour intercéder pour, ton, pour les brebis Père, pour ceux que tu leur as confié Père, nous prions encore nous prions pour que tu les utilises encore plus fortement, nous prions pour que tu les, tu les embrasses encore d'un feu nouveau, Père, sois béni Papa pour leur vie, sois béni pour leur ministère, oh let it fall on them let it fall on them a new rain, Father, open the floodgate Father God, open the floodgate de God, for a new, a new shower of blessing, a shower of anointing on their, on their life. Père, nous appelons l'onction sur leur vie. Nous appelons l'onction sur leur vie. Père, fortifie-les. S'ils sont malades, guéris-les. Afin qu'ils ne crient à toi, guéris-les. S'ils sont fatigués, Seigneur, fortifie-les. Restons-les, Papa. Oh, nous prions pour leur vie. Nous prions pour la vie de tous ceux qui, ont, qui portent une mission, qui portent un ministère sur cette plateforme. Oh, au nom de Jésus. Oh, Father God, We pray. We cry unto you tonight. Oh, Seigneur, visite-les. Visite-les, Seigneur. Visite-les, Seigneur renouvelle leur force, renouvelle son. occupe toi s'ils si ont des enfants, occupe-toi de leurs enfants, pouvoir pour leur maison pouvoir pour leurs enfants, qu'aucun de leurs enfants ne se, ne se perde qu'aucun de leurs enfants ne leur apporte la tristesse dans le cœur, oh Seigneur visite-les, papa visite-les visite les, visite -les. Visite -les maisonnées. visite leurs enfants, oh que leurs enfants soient des témoignages papa, oh let it fall on them papa, let it fall on them papa, let it fall on them a new reign. oh Father God in Jesus name, oh Seigneur je te dis merci. Let it fall on them, Papa. Let it fall on them, Papa. Oh Seigneur, de floor gate. Oh Seigneur, oui, nous te bénissons. Nous allons prier aussi pour toute personne que le Seigneur appelle à un ministère, mais qui résiste. Pour toute personne que le Seigneur appelle pour un ministère, pour une mission. Que ce soit une mission évangélique. Que ce soit une mission charismatique dans, dans les œuvres caritatives. Nous allons prier pour que cette personne là soit revêtue d'une onction nouvelle, d'un nouveau revêtement. Oui Seigneur, nous te demandons de revêtir toute personne que tu appelles de ce manteau d'amultifacette que tu as donné, que, que Jacob a donné à son fils Joseph. Nous appelons cette onction sur leur vie. Oh Baba, appelle, nous appelons Oh, Baba, nous crions à toi, Papa. Oh, let it fall on them, Father. Oh, new anointing. Oh, so that they won't be afraid to go out there and do whatever you want them to do. Father, nous appelons ton notion. Nous appelons ton notion, Papa. Nous te demandons, Seigneur, de les revêtir d'une notion d'une notion multiple facettes pour la mission dans laquelle tu les appelles. Toute personne que tu appelles, que ce soit une mission de, de chantre, pour chanter, Seigneur, pour que les gens soient guéris, pour une nouvelle évangile par, le, par, le, par les cantiques, ce que tu appelles pour les œuvres caritatives, ce que tu appelles pour, pour te consacrer à toi, mais qui ont peur, papa. Nous prions pour eux ce soir. Nous prions pour eux ce soir. Nous prions pour eux ce soir. Fortifie-les. Seigneur, donne-le le zèle évangélique. Donne -le un zèle évangélique, père, qui puisse sortir et faire ce que tu veux. Père, et mets sur leur chemin des personnes pour attraper leurs mains, des personnes pour les guider, des personnes pour les, pour, pour, pour, pour les ouvrir les portes, que ce soit les chantres, que ce soit les, tout ce que tu as, des personnes que tu appelles à quelque chose de nouveau. Père, quelque chose de nouveau, nous prions pour ces personnes-là. Nous prions ce soir pour ces personnes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous te disons merci. Oh Père, sois béni. Sois béni Seigneur. Oh Rakamba Shiri Kindakura. Rinda Kiri de Kindakura. Rakamba Shiri de Kindekura. Oh Rakamba Shiri de Kindakura. Adorateur, adoratrice, de là où tu te tiens, je vais te demander de poser un acte prophétique. Je vais te poser de te laisser de, de, de poser un acte prophétique. Tu vas ouvrir tes mains et je veux ramener ce chant. Tu vas ouvrir tes mains de là où tu te trouves. Ce n'est pas important que tu sois à genoux, que tu sois assis, que tu sois debout dans un matin. Tout ce que tu dois faire, c'est que tu ouvres tes deux mains. Tu ouvres tes deux mains et tu présentes tes deux mains. Et le Seigneur qui sait, ton Père qui sait ce dont tu as besoin. Parce que tout vient par les mains. Et le Seigneur va déposer dans tes mains ce dont tu as besoin. L'onction dont tu as besoin. Parce que la Bible déclare que le travail des mains produit de l'abondance. Mais si tes mains sont sèches, comme celui, celle de, de, de ce monsieur qui était dans le temple, qui avait la main séchée, comment est-ce que ta main peut produire de l'abondance Tu ne peux pas. C'est pour ça, au nom de Jésus, je te demande d'ouvrir tes mains. Et le Seigneur va faire venir une va faire descendre une nouvelle pluie, une pluie. sur dans tes mains pour arroser tes mains. Pour arroser tes mains Pour que à partir d'aujourd'hui Le jour qui était sur tes mains Soit brisé au nom de Jésus Pour que la sécheresse qui était dans tes mains Soit, soit, soit enlevée. Et que ce soit une main fertile Que le trou qui était dans tes mains Que ce trou là se ferme par l'onction du Saint-Esprit Père au nom de Jésus C'est dans l'obéissance De ce que j'ai reçu dans mon cœur Que j'ai parlé Père Et le reste appartient Père au nom de Jésus Let it rain Let it rain Let it rain in Jesus' name Oh, let it fall on our hands Father God We present to you our hands today Seigneur, nous te présentons nos mains Nos mains sont devant toi Père, au nom de Jésus Fais descendre une pluie La pluie de la saison, tu me dis Dans nos mains Toutes les mains qui sont ouvertes devant toi, Père C'est dans la foi, Papa parce que de la fois que cette femme t'a touché ton manteau, elle a dit, si, j'ai touché son manteau. Cet, ce, cet écoulement s'est retiré. Et père, c'est ce qui s'est passé. Au nom de Jésus, voici nos mains ouvertes devant toi, père. Nous ouvrons nos mains. Tu connais ce qu'il y a dans nos mains. Tu connais les, les, les verrous qui ont bloqué nos mains. Tu connais les trous qui ont été placés dans nos mains. Tu connais les sécheresses dans nos mains. Tu connais l'improductivité de nos mains, Père. Au nom de Jésus, que de Nazareth, en ce soir, que la pluie qui descend maintenant, que la pluie qui descend maintenant, au nom de Jésus, brise les verrous de fer. Brise les verrous de fer. Seigneur, rafraîchisse nos mains. Que nos mains ne soient plus desséchées. Que les trous qui étaient dans nos mains, qui faisaient que tout ce qui rentrait dans nos mains partait, que ces trous soient fermés au nom de Jésus, que nous Nazareth. Père, nos mains sont devant toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni, Seigneur. Sois élevé. Oh, Seigneur, tu es bon. In your presence, oh, let it rain. Oh, your rain. Oh. Let it fall on us, oh, Oh, in your prayers. Oh, Rakambashi. Oh, oh Rakambashi. Oh, your rain. Oh, all oh, your rain. Toute la pluie. Toute la pluie. Pas une seule pluie. Toute la pluie. Open the flood gate. Oh, yes, papa. In abundance. In your rain. To fall on me on oh, us open the floodgate oh papa in abundance and cause your rain to fall on me. Baba ba -ba Kura Kamba Shri Kinda Baba. Baba, ba, oh. le Seigneur demande, il y a quelqu'un qui est sûr, qui est connecté. que est, Il y a quelqu'un qui doit mettre sa main droite sur son bas-ventre. Tu vas poser ta main sur ton bas-ventre, au nom de Jésus. Tu vas poser ta main sur ton bas -ventre. Si tu sens que tu dois poser ta main sur ton bas-ventre, tu le fais au nom de Jésus. Père, que cette personne qui a posé sa main sur son bas-ventre, Père, tu sais ce que tu veux faire dans sa vie. Au nom de Jésus, qu'elle reçoive la visitation que tu as prévue pour elle en ce soir. Père, au nom de Jésus, qu'elle reçoive la visitation que tu as prévue pour elle ce soir. Père, touche ses entrailles. Père, touche ses entrailles. Père, touche ses entrailles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. « Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, rain, refreshing rain. Oh, cette eau qui rafraîchit, cette eau qui désaltère, cette eau qui restaure, cette eau qui, qui rafraîchit. Père, le désert est long. Le désert était long. Il y a des gens qui ont traversé un long désert, qui sont sortis de ce désert totalement séché. » totalement asséché, mais Seigneur, le Seigneur envoie sa pluie. Le Seigneur envoie sa pluie. Le Seigneur envoie sa pluie pour rafraîchir ses enfants. Pour rafraîchir ses enfants. Pour rafraîchir, pour le renouvellement. Pour le renouvellement. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père, tu es le seul Dieu. Tu es le seul Seigneur qui est capable de faire ce qu'il dit qu'il fait. Tu es le seul qui appelle à l'existence et qui n'existe pas. Et c'est en ton nom, Seigneur, au nom de ton Fils, que nous avons prié ce soir. C'est au nom de ton Fils, que nous avons fait ce que tu nous as demandé de faire. Et c'est toi que nous venons te bénir. C'est toi que nous venons célébrer. C'est toi que nous venons adorer. C'est toi que nous venons dire à toi, nous disons merci. Nous disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, oh Yahweh. Nous te disons merci, Jésus. Sois béni, Papa. Sois élevé. Sois glorifié Kora Kambachiri de Kindakura Kambachiri. rende kiri de Kindakura Kambachiri de Kindakura. Rindakiri de Kindakura Kambachiri de Kindakura. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus Christ de Nazareth. Oh rakambashiri chiri de kambashiri nous t'accueille raquemba chiri oh raquemba chiri sois béni Seigneur oh de qui nous t'accueille raquemba chiri de qui nous oh raquemba chiri de qui nous t'accueille oh de qui nous merci Seigneur oh sois élevé sois glorifié sois adoré Seigneur sois élevé sois béni Papa nous voulons te, célé te, te célébrer ce soir oh Yahweh Oh nous voulons te dire merci, nous voulons t'élever, nous voulons élever ton nom papa, je suis dans la joie père puisque tu es venu encore visiter ton peuple que nous sommes. Oh nous savons que toi lorsque tu passes quelque part, tu ne passes pas sans qu'on ne sache que tu es passé et nous savons ce soir père que ce que tu as fait dans notre vie, tu as fait quelque chose de merveilleux, tu as fait quelque chose de glorieux. Merci Seigneur, oh nous te bénissons, oh nous te levons, nous t'adorons, nous te rendons grâce. Père sois béni, merci Seigneur. Nous allons dire merci à notre Seigneur avec ce dernier cantique. Nous allons lui dire merci pour ses bienfaits. Nous allons lui dire merci. Oh, ne peux pas m'empêcher de parler de lui. Oh, Seigneur, lui, sa parole est du feu dans nos bouches, dans nos mains. Nous voulons te dire merci ce soir pour ce temps. Oh, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Seigneur. Merci, Jésus. Sois adoré, sois glorifié. Courage demain Pourquoi je le louais? Pourquoi je ne fais que tant? Oh! Monsieur, tu ne peux pas comprendre. Non, tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Monsieur, je l'ai Tu mérites que je loue. Oui, tu mérites qu'on le loue. Oui, Seigneur, tu mérites qu'on te loue. Car tu as fait de grandes choses. Tu as fait des puissantes choses. Tu nous as appelés, Seigneur, de nos ténèbres à ton admirable lumière. Tu as fait de nous des enfants, des petits rois, des prêts sur cette terre. Oh, je ne fais rien, mais il m'a lavé. Pas son sang. Je ne peux pas, pas me faire. Non, je ne je peux pas verrez ce qu'il a fait pour moi. Car il y a un feu, un feu qui brûle qui brûle en moi je... oh, en moi pour Dieu j'en prerais le feu le feu qui brûle qui brûle en moi en ouais. moi pour Dieu ce contre... feu qui brûle, qui brûle en moi you…. en moi pour Dieu j'en de feu ce feu qui brûle qui brûle en moi en moi pour Dieu Oh alléluia alléluia Oh, ce feu qui brûle en moi, ce feu qui brûle en moi, je ne peux pas me taire. Oh, Seigneur, oh, Jésus, je veux te bénir, Seigneur, oh, je veux te célébrer. Quand tu as fait, tu m'as lavé pas ton... Je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer ce, ce qu'il a fait pour moi. car il y a un feu, et un feu qui brûle, qui brûle en moi, en moi pour Dieu, je sens brûler le feu, le feu qui brûle. De nous pour donner l'amour autour de anime nous, nous de ce feu ce feu d'amour seigneur Oh, seigneur te disons merci merci jésus merci seigneur merci jésus oh quand je n'étais rien brûle en moi c'est ton feu oui. oui seigneur le feu de la pentecôte oh le feu de la pentecôte oh seigneur le feu de la pentecôte c'est ton feu brûle en moi que ton feu brûle. Oui. Oh Seigneur, je ne s'éteigne jamais. Ton feu. Oui, en moi. Brûle oui, en moi. Brûle oui, en moi. Que ton feu brûle oui, en moi. Oh, que ton feu dans les profondeurs de nos vies, dans les fondements de nos vies. Que ton feu instaure les fondements de nos vies. Restaure les fondements de nos vies. Rebâtit les fondements de nos vies. Seigneur, que nos vies soient maintenant fondées sur Christ. Que les fondements d'argile, que les fondements de roc, que les fondements de pierre soient tous rebâtis dans les fondements sur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que ton feu brûle au nom de Jésus. Oh, oh Seigneur, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. Oh, dans ma famille, sur cette plateforme, dans les ministères de tout et chacun de nous dans les ministères de nos entreprises, dans nos familles, oh, dans la vie de nos enfants, oh Seigneur, dans nos pays, dans nos nations, dans nos maisons, dans nos entreprises, là où nous travaillons. Oh, ton feu, ton feu, ton feu, ton feu. Oui, Faya, oui, Seigneur, merci. Oui, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Je veux vous rendre toute la gloire, l'honneur à Jésus-Christ de Nazareth pour ce qu'il a fait. Je veux lui rendre gloire, Seigneur, à toi seul, la gloire. Que la gloire te soit rendue, toi seul, qui toi, toi, est que toi, qui es notre papa, toi qui nous utilise comme tu veux, quand tu veux, comment tu veux. Je veux te dire merci pour cette plateforme. Je veux te dire merci encore pour la vie de celle que tu as utilisée pour, pour commencer cette œuvre. Pour Tata Georgette, lui, ta chouchou, je veux bénir ton nom pour sa vie, pour toute sa, pour toute sa destinée. Parce que je sais que tu n'as pas encore fini de le lever, de la faire rentrer dans sa destinée prophétique, dans l'ampleur, toute l'ampleur de sa destinée prophétique, Père. Tu n'as pas encore fini de, de faire, de te glorifier dans sa vie, Père, pour que les gens sachent que celui qui qui qui te suit et qui t'obéit, tu, tu, tu, tu le bénis. Comme tu le dis dans le livre de Malachie, Malachie 4, oui, tu feras la différence entre ceux, qui te, entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Mais je sais que sa destinée de n'a pas encore fini de la démontrer, de, de la faire rentrer totalement dans cette destinée et je te dis merci parce que tu le feras parce que tu es le Dieu quand tu dis, tu le fais je veux te dire merci au nom de Jésus Père merci pour toutes les personnes qui se connectent chaque jour sur cette plateforme pour te servir et toutes les personnes qui viennent pour recevoir ce que tu as prévu Oh Seigneur, sois béni, que ton nom soit béni, merci Seigneur, et que ton nom suit encore en ce jour de Pentecôte, en cette nuit de la Pentecôte, Seigneur, se multiplie dans nos vies. Que Seigneur, nous ressortions de cette Pentecôte, avec des, chacun de nous, chacune de nous, avec un manteau multifacette, multifacette, multicolore, pour encore te servir, pour encore te glorifier, au nom de Jésus. Amen. Adorateur, adoratrice, c'était un plaisir, encore. Merci à Jésus. Excellente nuit que le Seigneur nous garde que ses anges montent la garde autour de nous, de nos familles, que ses anges montent la garde autour de nos maisons, de tout ce que nous nous il nous a donné et qu'ils combattent nos combats pour nous au nom de Jésus. Soyez bénis et on a demain pour euh, ce temps de grâce au nom de Jésus. Amen.